Baby Doge versus Dogecoin Sur quelle pièce miser Les pièces de même avec des images de chiens sont de plus en plus répandues. À partir de Dogecoin qui voulait critiquer les nombreuses nouvelles crypto-monnaies. Maintenant Baby Doge semble prétendre être un enfant de Doge. La communauté de soutien aux pièces même ne plaisante pas. Entre autres, Baby Doge souhaite également augmenter son utilité avec Baby Doge Swap ainsi que le soutien au projet communautaire amoureux des chiens. Ainsi, comment se passe le parcours de Baby Doge, lancé depuis 2021 et qui ambitionne de devenir le prochain Doge Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Qu'est-ce que Babydoge coin Baby Babydoge est un jeton même basé sur le support communautaire qui s'exécute sur le réseau Binance Smart Chain avec des contrats BNB Smart Chain BEP20. Cette pièce même prétend être l'enfant de Dogecoin Doge. Le protocole qui s'applique dans Baby Doge est composé de trois niveaux à savoir, la reflection, la poule de liquidité et burn. Chaque transaction, la transaction est soumise à des frais de 10% divisés en deux. 5% pour les détenteurs de pièces existants, Reflection. Pendant ce temps, les 5% restants sont encore divisés en deux la moitié pour le contrat BNB et le reste ira automatiquement en poule de liquidité dans le pancake swap. Baby Dinge apparaît comme l'un des acteurs de la saison des altcoins canins. Il s'agit d'un mémécoin avec un thème de chien qui est à la mode parmi les commerçants de crypto pour le plaisir en 2021. En fait, cette crypto monnaie est incluse sur CoinMarketCap avec des apostrophes autres pièces à l'effigie de Doge, telles que Dogecoin, Shiba Inu, SHIB et le Dogelon Mars. Le jeton BabyDoge est hyper-déflationniste, BabyDoge c'est-à-dire qu'il se fait rare au fil du temps. Ce projet possède maintenant un échange décentralisé, DEX nommé BabyDogeSwap. BabyDogeSwap est le dernier swapper décentralisé sur Binance Smart Chain avec le farming offrant un APR élevé et des frais de swap le plus bas sur BSC. Baby Doge contre Dogecoin. Bien qu'il prétende être un enfant de Dogecoin, Baby Doge est différent de Doge. Dogecoin Doge est une crypto-monnaie peer-to-peer open source. Lancé en décembre 2013, le jeton à l'image du chien Shiba Inu comme logo a reçu des vues de la communauté crypto en tant qu'altcoin. La blockchain Dogecoin présente des avantages avec sa technologie de base dérivée du Litecoin. Une caractéristique importante de Dogecoin est qu'il utilise L'algorithme Script, avec un prix bas et ayant son approvisionnement illimité. Pendant ce temps, Baby Doge est décentralisé avec une propriété communautaire amusante et excitante. Sa mission principale est d'aider à secourir les chiens dans le besoin. Baby Doge offre des récompenses instantanées sous la forme de frais de 5% à ses détenteurs. Cela signifie que les détenteurs de Baby Dogecoin peuvent obtenir plus de ces jetons simplement en les gardant dans un portefeuille. Mécanisme de combustion, la chose qui préoccupe la communauté des pièces de même est le prix. De plus, l'offre de Dogecoin est illimitée, tandis que l'offre de Baby Doge est de 420 quadrillions. Par conséquent, le brûlage est un moyen d'augmenter les prix. La suppression des jetons de la circulation par un mécanisme de gravure est un moyen populaire pour les projets de financement décentralisé, défi de lutter contre l'inflation et la pression de vente des jetons natifs. Dans une proposition intitulée The Great Burn, présentée le 23 octobre, la fondation d'Eurochim prévoit de brûler 80% de son approvisionnement total. Si cela se produit, ce sera l'un des plus gros burns de l'histoire. Le consensus de la communauté Doge est que la majorité soutient réellement cette idée d'un éventuel burn. Un récent tweet a révélé que 550 millions de personnes ont déjà voté et 99,9% sont en faveur de cette gravure. Pendant ce temps, le mécanisme de gravure automatique de Baby Doge représente environ un quart de L'offre totale. Actuellement, environ 47% de l'approvisionnement total est déjà sur un portefeuille mort. Plus tard, l'équipe de Baby Doge a dévoilé un plan de gravure tiré d'un portail, avec des images de tableaux de bord détaillés pour suivre le nombre de jetons BABYDOGE qui sont allés dans le four. Hormis cela, la nouvelle fonctionnalité de Baby Doge Swap dans l'échange décentralisé, DEX, consiste à graver plus de jetons Baby Doge. Soutien de la communauté Baby-Doge. Pour plaire aux amoureux des chiens, l'équipe de Baby-Doge dit avoir fait un don de 750 000 US à des œuvres caritatives depuis son lancement. Il s'agit d'un effort pour contribuer à la communauté de soutien à l'adoption des animaux. L'un des plus récents organismes de bienfaisance de Baby-Doge est Rough Haven, qui fournit des besoins de base et une assistance médicale. La collaboration avec Rough Even dure depuis août 2022. En plus de Rough Haven, Baby Doge Coin soutient également d'autres programmes caritatifs. On peut citer FurKids Animal Shelter, Best Friends Animal Society, ASPCA et autres. La communauté Baby Doge est-elle réelle Le principal problème pour les investisseurs de Coin est de déterminer la force de la communauté du projet. Voir le nombre de followers sur Twitter et Telegram peut être une référence. L'une des mesures pour le nombre d'abonnés sur Twitter est d'utiliser Twitter Audi. Baby Doge a un score d'audit assez bon avec de vrais abonnés atteignant 97%. Cela indique que plus de followers sont organiques que de beaux. C'est également l'un des indicateurs pour lesquels Baby Dogecoin est populaire dans la communauté et peut se refléter dans sa valorisation. Conclusion Baby Doge est un mémécoin en quête de popularité avec son image de chien Shiba Inu et prétend être un enfant de Dogecoin Doge. En offrant des récompenses attractives à la communauté, sous forme de récompenses instantanées de 5% des transactions, ce token attire de nombreux fans. Cependant, son utilité est encore limitée. Maintenant B.A.B.Y.D.O.G.E. fait son chemin avec son swap qui comprend des fonctionnalités d'échange, de farming et de pool de liquidité. Gardez à l'esprit que les mêmes symboliques n'ont pas principalement une réelle utilité dans le monde cryptographique. Par conséquent, étant trader ou investisseur, vous devez toujours faire vos propres recherches D.Y.O.R. avant toute action.